Je ne suis pas seule. Je vous retrouve en présence de Emma de Emma Animal. <rire> Pourquoi je vous retrouve avec Emma Ça fait euh, un bout de temps que j'ai très très envie euh, de vous faire une vidéo consacrée à la communication animale, un sujet qui euh, m'intéresse de plus en plus. Sauf qu'en soi, moi toute seule, j'ai pas grand chose à vous dire sur la CA parce que euh, bah, j'y connais pas grand chose. je <rire> J'aurais pas euh, de quoi euh, vous faire une vidéo complète sur le sujet. Alors que Emma, ici présente, tu connais un petit peu mieux la CA que moi, disons. Normalement, oui, parce que j'ai une entreprise qui est professionnelle dans la communication intuitive, oui. Du coup, comme Emma est de passage à la maison pour des petites vacances, du coup, je me suis dit que ce serait l'occasion de l'inviter sur la chaîne pour vous faire une vidéo sur le thème de la communication animale en présence d'une professionnelle... Donc, euh, la communication animale, c'est une forme de communication intuitive avec les animaux. Et c'est-à-dire que c'est communiquer avec l'animal par ses ressentis, en fait, et pensées et euh, sensations. Et en gros, c'est communiquer avec l'animal de manière méditative, on peut appeler ça comme ça ouais. aussi. C'est pas la même forme de communication que celle qu'on peut avoir euh, d'habitude quand on leur donne un ordre ou qu'on leur parle avec des mots. Euh. Moi, lorsque je fais des vidéos de séances avec enfants par exemple, on communique mais euh, c'est pas euh, c'est pas une communication forcément intuitive c'est ça c'est différent moi du coup j'ai toujours pratiqué en fait pratiqué depuis que j'étais enfant euh, je pense qu'enfant on peut tous euh, le pratiquer et qu'ensuite on le perd un peu avec le conditionnement puis bah en grandissant j'ai un peu gardé ça vraiment pour moi et puis euh, a partir de 2015 j'ai commencé à rencontrer d'autres gens qui pratiquaient ouais. aussi, à faire quelques stages et du coup à vraiment plus développer ça et plus développer de la technique pour mieux maîtriser ouais. parce que sinon c'était vraiment très intuitif. Depuis 2018 j'ai créé mon entreprise parce qu'avant j'en faisais un peu pour les amis puis je faisais un peu sur dons -lib, tout ça mais c'était pas un cadre... Qui me convenait donc du coup euh, bah, j'ai créé mon entreprise là-dedans et je propose aussi des stages parce que transmettre ça est quelque chose qui m'intéresse grandement. Du coup euh, moi je connais Emma depuis un bout de temps maintenant. Euh, oui. En fait pour vous donner une idée on se connaît euh, virtuellement depuis avant que j'ai Egon et vous savez que pour vous ça paraît très très loin et pour moi aussi ça paraît très très loin parce que j'ai l'impression qu'il a toujours été là mais du coup on se connaît depuis bien 6-7 ans euh, virtuellement via les oui. réseaux sociaux. Donc elle, elle avait, euh, elle a toujours d'ailleurs, une page dédiée à ses anesses, Opaline et à Insa. Comme ça qu'on s'est connus à la base. Et du coup, euh, à l'occasion de cette vidéo spéciale CA et spéciale euh, Emma, je vous ai demandé euh, sur Instagram, je vous ai demandé en story sur Instagram, si vous aviez des questions euh, par rapport à cette pratique, bah, pour justement euh, pouvoir répondre à tout euh, avec quelqu'un qui, qui aura les réponses à vous apporter. Quoi, parce que... Il y aura des réponses, je prétends pas avoir la vérité universelle et absolue sur la communication intuitive, parce qu'il y a plein de courants différents, fait que ce que je vais dire maintenant, euh, ça peut être un peu différent de ce que dirait un autre pratiquant oui, de la communication ça, intuitive de oui. toi. En fait ça voilà c'est aussi par expérience, chaque expérience nourrit la pratique et donc euh, nous donne des clés de compréhension et des connaissances mais qui peuvent être un peu différentes selon. Après il y a des grandes lignes qui restent oui. communes mais il y a quand même des différences notamment sur l'éthique etc. C'est ouais. pas une chose fermée, euh... non, Mais Du coup c'est vrai que c'est très, très intéressant de voir les questions que vous vous posiez par rapport à ça parce que même si on entend de plus en plus parler de la CA, bon, au final on ne sait pas vraiment ce que c'est. C'est assez compliqué de trouver des réponses à... aux questions qu'on peut se poser. quoi. C'est impossible à comptabiliser <rire> en fait. Est-ce que c'est en France -ce que Oui c'est est vrai. Est-ce que c'est dans l'Europe Est-ce que c'est dans le monde Ici en France on appelle ça la communication animale mais dans d'autres endroits on pourrait appeler ça euh, dans, enfin, avec un mot mot. Ouais. Ouais. Et, euh, et pour autant, ce serait toujours de la communication. Mais après, c'est vrai que ça se démocratise de plus en plus et euh, on en voit de plus en plus euh, publiquement, en tout cas. Ouais. Et c'est vrai que je trouve que ces derniers temps, on voit de plus en plus de vidéos ouais. à ce sujet, de ouais. posts sur les réseaux sociaux à ce sujet et je trouve que ça vraiment chouette de commencer à en, ouais. en parler vraiment, quoi. Bah, en fait, il y a une euh, démocratisation qui est en train de se faire qui, qui montre bien que c'est pas euh, juste euh, des cas isolés au hasard. Oui. Euh, du coup. Euh, font que même les sceptiques commencent à s'ouvrir à ça. Et euh... puis une autre approche de l'animal qui, euh... qui est importante. Ouais. Ouais. Pour moi, oui. Pour moi, c'est pas du tout un don. Pour moi, tous les enfants ont ça en on eux. Euh... Enfants au moins jusqu'à 3 ans. Et ensuite, euh, quand on grandit, le conditionnement de la société, etc., oui. fait qu'on se bloque enfin, en fait ça, parce qu'on va nous dire que les animaux, ça va pas, ça va nous conditionner en fait à nous bloquer en fait cette approche-là. Il des gens, euh, quand ils grandissent, qu'ils deviennent ados et adultes, ils ont, ils ont perdu cette sensibilité-là, cette approche intuitive qu'a déjà l'enfant, qui peut se retrouver parfois, par exemple, la mère avec son enfant, enfin voilà, c'est aussi de la communication intuitive. Euh... Oui. Enfin voilà, il y a, a d'autres moments dans la vie où ça va réapparaître, mais globalement euh, mmh. on a tendance à se fermer à ça. Euh. Mais du coup en soi c'est pas un don que certaines personnes élues ont eu euh, pour moi, non. C'est ça, tout, tout le monde peut apprendre. Moi tout le monde peut apprendre. Du coup c'est bien ça qui me passionne dans l'idée avec mon entreprise de faire, de proposer des ateliers de pratique, des stages d'initiation, ouais. tout ça. pas forcément de formation. L'idée c'est euh, de redévelopper ses capacités mais ces capacités qu'on a en nous. Donc euh, faire des ateliers ou un stage ou ce qu'on appelle une formation c'est très intéressant puisque ça va nous permettre d'avoir une énergie de groupe ou un accompagnement de quelqu'un qui sait faire, avec qui va pouvoir nous donner des clés etc. Mais moi j'aurais tendance à être assez frileuse et à me poser des questions par rapport aux formations qui euh, qui proposent un, un socle de niveau, qui sont très cadrantes, assez scolaires en fait, parce que je me demande à quel point c'est pertinent quand il s'agit de développer quelque chose euh, qu'on a en nous. Finalement, la théorie, on pourrait la trouver sans faire de formation, avec des livres, etc. Et c'est pas forcément ça qui va aider à débloquer la capacité de communiquer intuitivement avec les animaux. Moi, quand je propose un atelier et tout ça, je suis juste un juste un, un petit levier quoi et après c'est la personne en oui, pratiquant ses clés en trouvant voilà des amis qui vont lui proposer des animaux pour, euh, pour communiquer enfin voilà qui va, qui va se débloquer toute seule en fait son ouais, sa capacité ça. quoi euh, ben, c'est pas comme euh, apprendre à travailler. écrire par exemple oui si, du coup apprendre à écrire c'est vrai que tu, tu apprends à écrire à écrire, mais c'est des lignes quoi. Là non, ça va être quelque chose que tu vas nourrir en toi, petit à petit, et à force de pratiquer, de, de t'imprégner de ça, tu, tu vas pouvoir de plus en plus facilement entrer en connexion avec les animaux et puis... Euh... Ouais. Alors, le lien avec le magnétisme, c'est que le magnétisme, c'est une ouverture énergétique que tout le monde peut avoir en soi. Après, le magnétisme, c'est lié soit à des pratiques de soins énergétiques qui sont très cadrées, comme le Reiki ou autre chose, soit ça peut être une porte d'entrée pour des soins énergétiques intuitifs. Et du coup, le lien, c'est que qu'en communication animale, il y, euh, y a un lien avec l'énergie, il y a un lien aussi avec tout ce qui est méditation, activité méditative, etc. Il y a du lien, mais c'est des activités différentes c'est pas le même but. En magnétisme, on va chercher plutôt à, à apaiser, à rééquilibrer enfin voilà les énergies, alors qu'en communication animale, on va chercher à avoir euh, un échange d'informations, ouais. plus ou moins concrètes. Ouais. On tape par exemple parce qu'on accueille un nouvel animal, donc pour lui expliquer euh, euh, ce qui va se passer, euh, comment ça va s'organiser la vie à maison, ou tout simplement lui expliquer que c'est sa nouvelle maison. Une façon différente de se présenter à lui aussi. De... Ou alors tout simplement euh, communiquer avec son animal euh, pour lui dire à quel point on l'aime. <rire> Ça peut être pour plein de raisons hein, en fait, euh, ouais. ça peut être pour, euh, pour lui demander conseil sur quelque chose, trouver un compromis euh, quand on a un, un désaccord dans la vraie vie terrestre. Ouais. Mais il faut comprendre que euh, la communication animale va permettre d'avoir des informations sur le pourquoi du problème éventuellement. Mais c'est pas juste parce que je vais dire à l'animal, euh, écoute Pollux, ça embête ta propriétaire que tu manges ses chaussettes euh, tout le temps. C'est pas pour ça qu'il va arrêter de manger les chaussettes. Hein. En fait, oui, la CA euh, va pas forcément permettre de régler un problème euh, de manière euh, magique et subite, et tout à coup, on fait la CA et tout va bien, mais... Euh... <rire> Merci. <rire> mais du coup, euh, par contre, la communication animale peut permettre de trouver des réponses, avoir des pistes pour mieux expliquer le problème voilà ça, en fait, ça va permettre d'avoir des informations de transmettre ce que l'art humain ressent par rapport à ça et du coup d'avoir les explications éventuelles de l'animal donc le, le but vraiment de la communication animale c'est d'avoir envie euh, d'écouter vraiment euh, ressentir l'animal euh, pleinement et de, de le voir complètement comme un individu de le voir complètement libre. D'ailleurs, il a le choix ou pas d'avoir envie de communiquer. Oui, communiquer avec son animal, c'est aussi bien ressentir à quel point euh, il nous fait confiance. C'est un privilège un peu de, de pouvoir, euh, pouvoir s'autoriser à, à avoir ce type de relation avec son animal. Oui. Alors, les animaux, ils n'ont pas besoin de préparation particulière euh, pour euh, communiquer intuitivement. Globalement, ils reçoivent très très bien ce qu'on ressent, ce qu'on pense, etc. Généralement quand on demande de communiquer avec un animal euh, et que c'est prévu depuis plusieurs jours, quand je me connecte avec l'animal euh, l'animal il me dit ah bah je, je savais que, ton, que mon humain il, euh, il t'a demandé de venir me voir ou euh, voilà faut qu'on se mette en état méditatif, etc. pour être euh, le plus réceptif possible eux ils vont continuer de manger, de se promener, de jouer enfin ils, ils vont pas s'arrêter de vivre pour communiquer mais après, dans notre vie de tous les jours, avec nos animaux de compagnie, on crée des langages communs. complètement complémentaires avec la communication intuitive. Enfin, c'est pas parce que je communique avec mes chiennes que je ne les éduque pas et que je leur donne pas des ordres et des choses claires et précises des avec des mots, mots, des mots. Parce que c'est différent. Dans la vie de tous les jours, c'est bien d'avoir les deux. Bah, ils ah, comprennent en tout cas l'intention qu'on a coup, derrière. Voilà. Ça, c'est sûr, ils comprennent euh, ce qu'on ressent. Donc, euh, tout ce qu'est les émotions, etc. Ils, ils captent ça. Ils captent, euh, en fait, ils captent pas forcément le sens des mots. Oui, du coup, ça ne pose pas de problème si tu veux communiquer avec un animal anglais, enfin, qui a des propriétaires anglais qui leur parle en anglais. C'est pas théorie, du tout le non, même rapport. Du coup, rapport. la communication animale est universelle. C'est vrai que j'avais jamais pensé que potentiellement on pouvait communiquer intuitivement en anglais. <rire> En communication intuitive, on va vraiment avoir tous nos sens ouverts, donc on va recevoir des informations, moi j'appelle ça des canaux, et du coup on va recevoir par le canal des yeux, par l'auditif, on peut même avoir des sensations gustatives, enfin, voilà. ouais. ça va vraiment passer par nos cinq sens physiques, des informations kinesthésiques aussi beaucoup. Et après, en gros les informations elles vont être digérées par notre cerveau et notre référentiel et donc ça va se transformer en mots et en phrases. Mais c'est pas directement l'animal qui nous envoie le mot et la phrase. En fait c'est vraiment, il faut comprendre que l'information elle arrive dans notre cerveau et c'est digéré par notre référentiel ouais, et ça, ça ressort en mots et en mots. phrases. Le cerveau qui interprète au final. Voilà, oui. comme un traducteur qui entend une langue et qui traduit dans une autre langue. C'est ça. c'est que l'interprète qui reçoit les informations il arrive à les retransmettre en ayant mis le moins possible de ce qui lui appartient mais dans tous les cas comme je vous l'expliquais tout à l'heure ça passe par son référentiel par, par ses sensations donc après il faut être conscient de ça et du coup être humble sur ce qu'on a reçu et, et notre façon de le transmettre plutôt comme une prise d'information à valider avec souvent les humains qui connaissent très bien l'animal ou, ou l'expérience ensuite après, globalement, quand, euh, quand on demande une communication intuitive à quelqu'un, si on ne reconnaît pas son animal, euh, bah, c'est peut-être que la personne n'a pas communiqué avec son animal. Parce que sinon, il n'y a pas une vraie différence entre la personnalité ouais. de l'animal euh, dans la vie de tous les jours et, euh, et sa personnalité, enfin comment il est euh, quand on communique avec lui. Oui. Après, ça peut être euh, ça peut être plein d'explications. Enfin, voilà, c'est pas forcément que la personne qui propose de la communication intuitive, professionnelle ou pas, elle est malhonnête. Oui, peut-être en fait, juste que c'est pas, c'était pas le moment, c'était pas un moment juste pour qu'il communique avec cet animal, ou parce qu'il n'a pas assez d'expérience pour reconnaître quand euh, l'animal euh, euh, ne souhaite pas communiquer à ce moment-là. Et donc, quand on insiste parfois, on peut passer dans le mental. Et puis parfois, il peut y avoir des choses qui nous échappent complètement et qu'on on n'est pas en capacité de comprendre à l'instant T, donc on peut avoir l'impression que le communicant s'est trompé. Et puis des mois, voire des années plus tard, comprendre le sens de cette ça. information et qu'en fait cette information venait bien de l'animal. Par expérience, j'ai remarqué que les humains, quand ils veulent une preuve très concrète, on n'aura que des informations assez vagues. Alors que si on s'en fiche, on ne cherche pas forcément à avoir une preuve tangible, on va pouvoir avoir des preuves très concrètes. Il y a une vidéo qui est super intéressante sur la chaîne Feeling Equin qui a fait justement un test euh, sur la communication animale On met la petite vidéo par ici je crois Oui c'est ça, ici Je trouve très intéressante, très très chouette pour découvrir un petit peu euh, ce que c'est la CA enfin, Vraiment euh, je vous la conseille Ensuite le deuxième truc que je pense euh, important c'est euh, de vraiment en fait, choisir euh, la personne qui va communiquer avec notre animal euh, d'être sûr qu'on a vraiment euh, confiance en cette personne. Parce que si on demande à la première personne qu'on voit passer sur les réseaux sociaux sans, sans se renseigner vraiment, sans savoir si on peut avoir confiance en cette personne, je pense que c'est beaucoup plus compliqué euh, une fois qu'il y a le retour de se dire est-ce que c'est vrai C'est plus compliqué de se remettre en question. Après, qu ce qui qu peut être bien, cette espèce d'ouverture curieuse, bah, c'est de demander une communication animale. Euh, Moi, ouais. j'appelle une communication libre, c'est-à-dire sans avoir de questions euh, problématiques, sans avoir euh, d'attentes particulières en fait. Ça, c'est une très bonne première approche parce que, ouais. parce que quand vous allez reconnaître votre animal et tout ça, bah, ça va vous conforter dans le fait que, que oui, c'est une façon de communiquer avec son animal euh, enrichissante. Ouais. Ouais. Et bah, oui, les animaux, euh, quand on va communiquer avec eux, ils vont continuer à manger, à dormir ou à enfin, vaquer voilà, leur, à leur euh, occupations. Dans ce cadre-là, par exemple en atelier et tout ça, euh, moi c'est pas rare que le premier exercice, par exemple, c'est plus facile de faire communiquer tout le monde sur le même animal, parce que comme ça je connais bien l'animal et je peux valider chaque ressenti de chaque participant. Euh. Après, euh, dans ce cadre-là, c'est un animal qui a l'habitude de communiquer qui est bien dans sa peau, qui est bien dans sa tête, euh, qui est complètement en accord avec le fait d'aider des humains à apprendre à communiquer oui. avec les animaux. Du coup, un animal qui ne serait pas vraiment pleinement à l'aise avec la pratique, ou qui n'est pas l'habitude, ou euh, qui est très craintif, ou euh, qui a été maltraité, ou qui est malade, etc. peut lui demander vraiment beaucoup d'énergie euh, de, de communiquer avec plusieurs humains. Enfin, ça n'a pas de sens dans ce cadre-là. Oui. Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo à part entière, en fait. Mais euh, donc, je vais essayer de faire vite et court et concis. De communiquer avec tout ce qui est vivant. C'est pour ça que j'ai fait une différence dans la vidéo entre des fois, je vous ai parlé de communication intuitive et de communication animale. En fait, pour moi, la communication animale est une forme de communication intuitive. La communication intuitive fonctionne avec tout ce qui est vivant. Donc avec les arbres, les animaux sauvages, tout ce qui est les plantes, etc. Après, avec les animaux sauvages, notamment les fourmis, etc., souvent c'est des animaux qui n'ont pas la conscience d'être des individus. Donc ça peut différencier parce qu'on ne va pas communiquer avec une seule fourmi, on va communiquer avec toute, toute sa communière. colonie. Oui. en fait, C'est toujours pareil, hein. c'est pas parce que les fourmis, elles vont être si on communique avec elles, ça ne va pas forcément les visiter à tous. C'est ça, ça va des pas fois oui, des fois oui. important pour moi à dire c'est que la communication animale ça peut être assez intrusif en fait chez l'humain parce que donc comme je viens de vous l'expliquer euh, l'animal il va être comme un enfant ça peut être des, des informations là, vraiment très spontanées concerner vraiment l'intimité de l'humain euh, qui vit avec l'animal donc euh, pour moi c'est vraiment essentiel d'avoir l'accord de l'humain pour communiquer ouais. avec un animal. Ouais. On peut être vraiment très intrusif et très irrespectueux par rapport à l'humain qui vit avec cet animal. Ouais. Très irrespectueux de l'animal, parce que si l'animal il, il veut nous transmettre une information je sais pas, importante, quelque chose qui est très important pour lui à, à transmettre à son humain, mais qu'en fait l'humain n'est pas d'accord avec le concept de la communication animale ou avec euh, le fait que ce soit nous qui communiquons avec son animal, il ne va pas être en capacité de recevoir l'information. Du coup, euh, l'animal, on lui aura juste fait espérer de transmettre et au final, il va rester avec son truc ou son message n'est toujours pas transmis. C'est pour ça que je ne suis pas pour, euh, par exemple, les communications avec les animaux qui sont en zoo ou, euh, ou les animaux maltraités, etc. Parce qu'en soi, euh, ça va pas forcément les aider. Est-ce que ça a du sens pour l'animal Est-ce que ça va lui apporter quelque chose de positif ou juste un faux espoir de quelqu'un qui va euh, du coup l'écouter et peut-être euh, lui faire euh, croire qu'il va être aidé alors qu'en en fait il n'en aura pas du tout euh, ouais. la possibilité, les moyens. Conclusion. La CA c'est cool Salut Bah en conclusion je pense qu'on peut dire un peu tout ce que j'ai déjà dit dans l'introduction en fait, c'est que vraiment la CA c'est un sujet. Euh passionnant et je trouve ça vraiment vraiment chouette qu'on en parle de plus en plus oui bah après ce qui serait bien c'est que ça passe vraiment dans le quotidien et que oui voilà à... c'est ça que ce soit vraiment mmh. normal de voir l'animal ça rejoint tout ce qui est l'éducation positive etc où on voit l'animal comme un individu à part entière et où on a envie de l'écouter bah, c'est pas quelque chose de magique c'est pas quelque chose de de très lointain oui, ça, en fait la communication intuitive c'est un outil, un un outil, outil qui peut, concret qui permet de débloquer des trucs d'avoir juste une, une qualité de relation avec son animal euh, plus profonde et plus vraie Oui au final on se dit que quelques années rien que les pratiques comme le Shiatsu c'était euh, complètement Ou l'ostéopathie. Euh... Oui c'est vrai l'ostéopathie alors qu'aujourd'hui euh c'est vraiment passé dans les normes il y a énormément de chevaux qui voient des ostéopathes et c'est devenu quelque chose de normal en fait après je, pense... je trouve que ça s'est vraiment développé sur le fait de demander des CA à des professionnels ouais. mais ça a encore du mal à se débloquer sur le fait que euh, tout le monde peut le faire et je pense que là l'humain il a vraiment besoin de prendre confiance en lui et de prendre conscience qu'il n'y a pas euh, quelques élus euh, qui sont euh, préférés par rapport aux autres et qui ont la capacité exceptionnelle de communiquer avec les animaux d'ailleurs déjà tout le monde le fait plus ou moins. Et, et rien n'empêche que le jour où on a vraiment quelque chose qu'on a besoin d'un œil extérieur, et ben là on fait appel à quelqu'un d'autre. Du coup, euh, je pense qu'au final c'était une assez bonne conclusion de cette vidéo. Euh, oui, C'est ça, lancez-vous. Et, et ouais, si ça vous intéresse, euh, vous savez notamment que Emma euh, propose des ateliers de de formation d'initiation à la communication animale. De toute façon, je vous mets euh, tous les liens importants euh, de Emma dans la description. Et ben sur ce, je pense qu'on a fait euh, le tour de la question. Euh, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez des remarques, si vous avez des témoignages à nous partager et tout, euh, moi je serais ravie de les lire. Je serai ravie de les lire aussi. Oui <rire> Avec grand plaisir. Et sur ce, et ben, je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo bye okay.